Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux, après trois saisons passées sur Radio Classique avec les carnets musicaux du week-end, de poursuivre avec vous pour une quatrième saison de nos carnets musicaux, cette année la semaine, donc une émission quotidienne, tous les jours de 17h à 18h. Gauthier qui est à mes côtés en studio, bonjour Gauthier. Bonjour Julie. J'arrive tout juste du Danemark où j'étais au festival Carl Nielsen. On aura un coup de cœur cette fois-ci hebdomadaire, donc on en parlera tout au long de la semaine, et puis on en parlera plus longuement le vendredi. Je me réjouis de poursuivre avec vous ce lien que j'aime tant, parler aux auditeurs d'une manière différente, sans mon violoncelle, et c'est vraiment pour moi un, un lien nouveau qu'on qu a construit ces trois dernières saisons et que j'affectionne tout particulièrement. Alors je vous souhaite une très belle rentrée en musique, bien sûr, et sur Radio Classique.